Alors, bonjour. Euh, je fais un petit tutoriel rapide sur euh, Kizoa. Donc, avant tout, euh, il vous faut aller chercher des, des photos hein, sur Internet. Euh, je rappelle que vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle photo sur Internet. Vous devez vous assurer qu'elles sont réutilisables, dans le sens où vous avez les droits de vous les approprier. Euh, je prends un exemple. Là, si euh, sur Google, je fais une recherche sur les grands explorateurs, vous voyez que euh, j'ai un certain nombre d'images euh, bien intéressantes, mais si dans les outils, euh, je demande uniquement les images euh, avec euh, réutilisation autorisée, on s'aperçoit alors que euh, il y en a nettement moins euh, qui correspondent peut-être à notre projet. Voilà, donc dans le cadre de ce tutoriel, moi j'ai pris euh, quelques photos qui se trouvent euh, bien sûr euh, dans la partie euh, de Google qui est euh, réutilisable. Voilà, alors retournons sur euh, Kizoa. Donc lorsque vous êtes enregistré sur Kizoa, je vous conseille de vous enregistrer au préalable et non pas après avoir monté votre projet, puisque dans la précipitation, vous pouvez fermer l'écran et, et tout perdre. Donc vous avez cette première page qui vous propose de créer votre film donc euh, aujourd'hui, on va faire une création libre. Voilà. Vous choisissez donc votre format. 16 neuvième, c'est très bien. Et vous validez. Ensuite, vous voyez à gauche ici les photos. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir euh, ajouter des images. Hein. Vous voyez ici que cela vous est proposé. Donc vous cliquez sur ajouter des images. Donc vous allez euh, ajouter euh, des images. Euh, donc là, moi, je vais euh, sur, euh, sur mon bureau et j'ai créé un dossier euh, explorateur et je vais importer mes euh, quelques images que j'ai choisies sur euh, Internet. Voilà. Vous voyez que le transfert euh, est en cours. Donc c'est quand même assez rapide. Et vos images apparaissent euh, ici sur votre écran voilà donc et eh bien après vous allez euh, tout simplement euh, déplacer vos images voilà donc on vous propose de faire un recadrage systématique ou pas de recadrage là je ne je, je, je trouve pas que ce soit nécessaire donc je ne fais pas de recadrage puis euh, je déplace ma deuxième image et ma troisième image. Je pourrais en avoir plus, hein, comme, comme vous le voyez. Et euh, après, je peux mettre du texte. Alors, c'est ce qui nous intéresse dans le cas d'une bande-annonce. Donc, je vais directement à l'onglet euh, texte. Voilà, donc on me propose de personnaliser mes photos. Donc, je clique sur la petite flèche en bas. Et euh, là, j'ai toutes les polices possibles, euh, et toutes les animations associées pour euh, ajouter du texte. Donc si je veux quelque chose d'assez classique, hein, je prends le bandeau noir léger en bas. Si euh, vous voyez qu'ici vous avez ce qu'ils appellent le modèle Star Wars, qui est plus le modèle un petit peu générique, bien là je vais prendre quelque chose de plus classique. Euh, voilà le, le, le bandeau noir léger en bas. Voilà. Et donc euh, en cliquant dessus, vous voyez que le texte va apparaître ici, hein. je déplace et je viens le, le déposer sur la photo. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à introduire mon texte. Euh, donc là, c'est le jardin des, des grands explorateurs à Paris. Hein. Donc je tape hein, le, le jardin des grands explorateurs. Voilà. Euh, on reconnaît notamment Marco Polo pour faire vite. Voilà. Et je valide. Vous voyez que je peux changer la couleur, la police, la taille. Je peux m'amuser un petit peu. Je valide. Je peux aussi ajouter des animations, ajouter des effets et ajouter une musique. Bien, je valide. Deuxième texte que je vais faire apparaître de la même manière par souci d'homogénéisation. Voilà, donc là en fait il s'agit du monument aux explorateurs. Donc monument aux explorateurs qui se trouve à Lisbonne, en fait. Voilà, pareil, et je valide. Et pour la troisième photo, euh, là, il s'agit d'une carte sur la partie occidentale de euh, ce qui est appelé en 1703 la Nouvelle-France. Donc là, je vais marquer au Canada. 1703. 1772 voilà, et je valide voilà et vous voyez que mon film est pour le moment constitué de trois photos avec du texte hein. vous avez le petit signe ici qui vous permet de, de, de voir qu'il y a bien du texte derrière également je peux ajouter de la musique si je le souhaite donc voilà donc je suis je dis d'accord et on m'en propose euh, Plusieurs, on propose plusieurs morceaux sur YouTube. Euh, pareil, hein, si vous souhaitez euh, ajouter votre propre musique, vérifiez que vous soyez euh, autorisé à le faire au, au niveau des droits. Hein. Voilà. Et donc quand tout est fini, vous pouvez tester le film ici, c'est bien commode. Alors on peut remettre à zéro. Et on voit bien euh, l'image avec derrière euh, le texte et les sous-titres. Voilà. Quand c'est terminé, vous, Alors, vous pouvez hein, ajouter des animations, des effets. Euh, voilà, il y a plein de choses possibles. Hein, mais là, on, on vise quelque chose d'assez euh, rapide. Donc ensuite, vous enregistrez le film. Alors en mettant le titre. Donc là, je vais marquer les explorateurs. J'enregistre. Et on me propose, alors le film est sauvegardé, on me propose donc de, de l'envoyer. Je peux l'envoyer par mail, je peux le mettre sur YouTube si j'ai une chaîne YouTube, c'est sans doute pas votre cas. Euh, je peux l'insérer dans un blog et je peux télécharger la vidéo. Voilà. Et donc quand je clique sur télécharger, euh, on me propose euh, voilà, la, le, le, de la télécharger gratuitement. Hein. Voilà, en MP4, ça c'est vraiment le format euh, idéal. Je confirme. Je patiente. Et ça y est, ma vidéo a été euh, prise en compte. Donc euh, peu à peu, je vais la voir apparaître euh, dans, dans, dans mon téléchargement, sur mon ordinateur. Voilà. Donc si je vais dans téléchargement, hein, d'ici quelques minutes, ma vidéo euh, sera dans le dossier. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Et, et euh, voilà, on me propose ici de télécharger. Hein. Voilà. À bientôt.